Salut à tous, Lever 5h30 ce matin pour vous emmener bosser ici, chez Carrefour Market, l'une des enseignes du groupe Carrefour, qui dispose de plus de 1000 magasins de ce type partout en France. Et aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du job de franchisé en compagnie d'Eva. Bonjour Eva. Bonjour Jerry, tu vas bien Super, merci de m'accueillir chez toi. Bienvenue chez nous. Je suis ravi. Alors, tu sais que c'est ma première fois derrière une caisse. Hein. Ça me fait bizarre. Oui, mais mon job, ce pas que la caisse. Et tu sais, il y a plein de choses à faire. Hein. Tu fais quoi d'autre tous les jours Ma bah, service client, gestion flux d'argent, l'administratif, drive, station service. On ne s'ennuie pas. Okay. Ça fait combien de temps que tu fais ce job 10 ans. 10 ans dans la franchise. 5 ans en location gérance et 5 ans comme investisseur. Comment ça s'est passé ces 10 ans Très vite. Très, très, très vite. Je n'ai pas vu le temps passer. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce job Ma surtout travailler en équipe. Ok, vous voilà. êtes combien ici On est 40. Et c'est un grand magasin, non Oui, 1800 carrés. Il faut avoir un peu d'expérience dans la grande distribution, ça aide. Et tu travailles pas seul, je crois, savoir Non, avec Benjamin. Ton mari Oui, d'ailleurs, il t'attend en rayon pour te montrer sa partie du job. Merci Eva. Salut Benjamin. Bonjour Thierry. Bon alors toi, ton job de franchisé, c'est aussi de mettre en rayon Eh oui, ça fait partie de mon métier aussi. Il faut être polyvalent et il faut savoir mettre la main à la pâte. Ok. Quand et alors, a besoin par rapport à Eva, c'est quoi votre complémentarité en fait, Eva est plutôt sur l'aspect caisse administratif. Moi, je suis plutôt sur l'aspect commercial. C'est-à-dire Je vais m'occuper plutôt de tout l'aspect marchandise, donc tout ce qui est commande de marchandises, mise en avant, les promotions. Je vais m'occuper de tout ce qui est organisation des rayons, des réapprovisionnement, équipes, tout réapprovisionnement, tout ça. Voilà, gestion des stocks. Je okay. vais plutôt vraiment côté commerce, mon job. OK. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce job Ce qui me plaît dans ce job, c'est vraiment l'aspect humain, en fait. C'est l'aspect qu'on peut avoir donc, avec les clients et l'aspect qu'on peut avoir avec les équipes. C'est ce côté justement où on est un peu comme dans une famille. La proximité. La proximité, exactement. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené à la franchise J'ai commencé après mes études en supermarché en tant que chef de rayon. J'ai évolué après comme directeur de magasin. Et puis avec mon épouse, on a décidé de passer un cap et de devenir franchisé. Dans mon cas, j'ai commencé en location-gérance avec un apport de 30 000 euros. Ce qui nous a permis de prendre notre premier magasin de capitaliser pour ensuite pouvoir acheter un fonds de commerce ici à Pouet. Ça me permet aussi, avec un apport minimum, d'être mon propre, propre patron. C'est une véritable chance. Et justement, quel est l'apport du Groupe Carrefour dans ton quotidien On a des formateurs, on a tout un système juridique aussi pour nous aiguiller en fait, sur les, la bonne façon de faire. On a un directeur de région, en fait, toujours présent, qui est là pour nous épauler, pour nous accompagner. C'est un vrai soutien au quotidien. Et on n'est jamais laissé seul en, fait, en cas de besoin, il y a toujours quelqu'un pour nous épauler. Okay. Et alors les trois qualités qu'il me faut pour faire ton job eh Il faut être un manager, un gestionnaire, un commerçant aussi avant tout, et bien sûr avoir une âme d'entrepreneur, c'est indispensable. Eh bien, soit investisseur, avec un apport de 300 000 euros minimum, tu peux avoir ton propre magasin, ou locataire gérant avec un apport de 30 000 euros qui te permettra de capitaliser et de devenir investisseur. Ah ben moi je suis plutôt fruit. Légumes <rire> Eva, eh ben Benjamin, merci beaucoup pour la découverte de votre quotidien de franchise ici. Merci à toi Jerry, c'était un vrai plaisir. Et si vous aussi vous avez envie de devenir votre propre patron, si vous avez la passion du commerce, rejoignez Carrefour Market. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode chez Carrefour. Et likez la vidéo